les insoumis et insoumis du pays lit et de tous les sympathisants réclamant aujourd'hui ensemble, ici comme partout dans le pays, la fin de la destruction de notre modèle social et les gages de l'avenir, enfin pour faire d'espoir pour tous les citoyens et habitants de notre pays, je remercie les syndicats qui nous accueillent et qui rendent possible cette prise de parole. C'était une fin de règne que nous assistons actuellement pas encore celle du monarque présidentiel, lui est toujours là-haut, au chaud dans son bureau, toujours sourd aux cris du peuple qui souffre à cause de lui, seulement attentif au gémissement des financiers qui en ont toujours un peu plus et qui chaque jour accepte et servile viennent dérouler de nouveaux kilomètres de papier rouge. Malheureusement, ce n'est pas le règne de Macron qui s'achève, pas encore. Le règne qui touche à son terme, c'est celui de l'hypocrisie. D'abord l'hypocrisie d'un parti, la République En Marche, qui a construit le mythe d'un homme présidentiel qui viendrait moraliser la vie publique. Et ce même parti, lors de l'affaire Benalla, a tout fait pour torpiller la commission d'enquête parlementaire et fait bloc au taux de président qui clamait, fier comme un coq de basse-cour, malgré les fientes qui lui couvrent les pieds, qu'il vienne me chercher. Ensuite, l'hypocrisie d'un gouvernement qui prétend libérer les forces de travail et qui enterre par ordonnance et sous les applaudissements effroyables de députés automates le code du travail et ses principes fondamentaux d'équilibre entre employeurs et employés de faveur à l'accord de branche sur l'accord d'entreprise. L'hypocrisie du gouvernement qui prétend redonner du pouvoir d'achat aux travailleurs en supprimant une cotisation sociale, c'est-à-dire en baissant la part de votre salaire qui est socialisé et mutualisé et en recevant cet argent du financement de la sécu. Et c'est encore ce même gouvernement hypocrite qui va venir expliquer très bientôt qu'il faut encore dérembourser des, des médicaments, que la sécu n'a pas assez d'argent et qui va vous obliger à payer encore plus cher des mutuelles qui font des profits sur votre dos et ne vous rembourseront jamais autant qu'il le faudrait. Ce qu'ils vous donne d'une main, ils vous reprennent de l'autre avec des intérêts par-dessus le marché. De même, c'est la fin de règle de l'hypocrisie d'un président qui taille à la rachette dans tout ce que la France a pu mettre en place au fil des années, comme filet de sécurité pour éviter à ses citoyens de faire le grand plongeon dans la misère. Un président qui claire ensuite à la tribune de l'ONU qu'il est prioritaire de lutter contre la pauvreté et les inégalités, alors qu'il est fabriqué à la chaîne, ici, chez nous et contre nous. L'hypocrisie, enfin, est aussi d'un appareil médiatique nombriliste et ne se pas la critique, qui s'effondre sous le poids de ses contradictions, qui aligne sur les les experts et les polémistes, et fait très attention de ne jamais donner la parole à ceux qui forment le quart de notre population. Je veux bien sûr parler des ouvriers. Hypocrisie du parti, hypocrisie du gouvernement, hypocrisie du président, hypocrisie des médias dominants. Mais aujourd'hui, c'est la fin du règne de l'hypocrisie. Ceux qui dissimulaient leur mépris du peuple derrière un fondé de vertu républicaine assument désormais aujourd'hui leur détestable pension penchant pardon, pour les possédants. Les soyeurs du modèle social que nous voulons défendre aujourd'hui, ceux qui entre le peuple souverain et l'oligarchie financière ont choisi l'oligarchie, nous les connaissons. Ils s'appellent Macron, Philippe, De Rugy, ils s'appellent Colomb, Buzyn, Béloumet, plus Colomb maintenant, Le Briand, ils s'appellent Le Maire, Paris, Nissen, Pénico et Bancaire, Darmanin et Vidal, Chiapa et Castaner, Le Corneau et Grimaud. Et je ne parle ici que de ceux qui agissent sur notre sol. Il y a aussi la faune, comme pas dire les Donnarls, les crânes neufs de la Commission européenne et les lobbyistes à qui ils mangent dans la main. Ceux qui dictent ces politiques infâmes, ceux qui se permettent d'affirmer publiquement, avec la sérénité des vainqueurs par forfait comme M. Juncker, qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Fin de citation. Là-bas et ici, ce sont eux et leurs sponsors fortunés et leurs prédécesseurs qui conduisent le bulldozer de l'ordolibéralisme. Ce bulldozer qui nivelle nos vies par le bas, qui nivelle nos emplois, les APL de nos enfants, les retraites de nos anciens, qui ont vidé nos campagnes, qui tuent les petits commerces, qui n'ont laissé que du vide dans les caisses et dans nos poches, et ont fait de nos avenirs, celui de nos proches et celui de notre peuple, un vaste champ de ruines, ici, en France, un des pays les plus riches du monde. Enfin, que personne n'en doute, ce sont eux, ces pompiers phyromanes qui porteront au regard de l'histoire la responsabilité pleine et entière de toutes les bassesses, toutes les violences que l'insoutenable pression qu'ils imposent au peuple finira inévitablement par déchaîner partout. Je termine. Mais nous, si nous sommes présents ici dans la rue aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas fait de ce bois-là. Nous sommes ceux qui, s'ils doivent choisir, entraîner un camarade dans la détresse et gagner de l'argent sur son dos, font le choix de la solidarité. Nous sommes ceux qui voulons un pays qui laisse leur liberté de parcours aux étudiants, qui respecte les travailleurs qui font sa richesse, qui remercie ses retraités pour leur vie de labeur, qui lutte sans mollir contre les inégalités faites aux femmes, qui aide les chômeurs à relever la tête et trouver une subsistance digne, qui soutient les services et la fonction publique. Nous sommes ceux qui refusons de détruire plus longtemps notre planète pour le fric. Nous sommes ceux qui pensons que liberté, égalité et fraternité, ça devrait se voir et s'appliquer partout, et pas seulement être écrit en or sur le fronton des édifices publics bien trop hauts pour qu'on qu puisse seulement l'atteindre. Et surtout, n'en doutez pas un instant, entre eux et nous, les plus nombreux et les plus forts, c'est nous. Il est pertinent aujourd'hui, je pense, de prendre la parole d'une femme, Rosa Luxembourg, à qui est aussi attribuée la citation suivante. La chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire est de proclamer haut et fort ce qui se passe. Aujourd'hui, tous ici, nous proclamons haut et fort ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le pouvoir est confisqué par les possédants, qui détruisent notre modèle social et condamnent le peuple à toujours plus de souffrance. Ce qui se passe, c'est qu'ici même, dans cette ville d'encenis, au taux de chômage favorablement bas par rapport au reste du pays, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger à chaque repas pour eux et leurs enfants. J'ai rencontré pas plus tard qu'hier un enfant qui va au lycée de ventre vide après avoir passé la nuit dans un squat sans chauffage et sans eau courante. C'est ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la misère que dénonçait déjà Victor Hugo en son temps fait son grand retour dans notre pays si riche, aux gens si bien formés, éduqués, si pleins de talent et de volonté, et malheureusement si tristement mal gouvernés. Nous disons tous, ici, ce qui se passe. Et demain, et le jour suivant, et le jour suivant encore, aussi longtemps qu'il nous faudra, nous le proclamerons encore plus fort, plus fort que les éditorialistes cravate, plus fort que les polémistes de service. Bientôt, nous pourrons sanctionner cette République en marche arrière avec le but de, de vote. Et quand arrivera ce jour prochain, où nous, les plus nombreux et les plus forts, nous renverserons la table. Ce jour-là, pendant que nous ne fêterons la victoire et que nous partagerons notre pain, pendant que nous reconstruirons en meilleur et en plus solide le modèle social qu'ils se seront acharnés à détruire, ce jour-là, nous verrons bien si eux, la pleurés et loin de nous, dans la tour d'Ivoire, arrivent à survivre en mangeant seulement des billets, des laveaux et des squats options. Merci de m'avoir écouté.